Bonjour à tous, et princesses Pour un nouveau zoom sur un personnage, aujourd'hui, Ursula Ursula est la sorcière des mers dans La Petite Sirène qui utilise sa magie pour nuire au peuple de la mer, en faisant croire qu'elle veut les aider. A la base, elle devait être la sœur du roi Triton, mais elle a été bannie du royaume car elle voulait remplacer son frère sur le trône. L'idée a été abandonnée. Les producteurs l'ont donc exilée du royaume pour une raison qu'on ignore. Le style d'Ursula a changé énormément de fois pendant la production. Elle devait être à la base une sirène, puisqu'elle était la sœur de Triton. Elle a ensuite été de nombreux poissons différents, comme un poisson lion ou un poisson scorpion, mais l'apparence ne collait pas au personnage. L'idée de la pieuvre a été très longue à trouver. Ursula est une pieuvre, mais elle n'a que 6 tentacules en raison d'un manque de budget et de la difficulté qu'impliquait la coordination de 8 tentacules. Elle a donc le même nombre de tentacules qu'un calamar. L'apparence physique d'Ursula est inspirée de Divine, un célèbre travesti des années 80. J'espère que ce zoom vous a plu, on se retrouve bientôt, je vous fais des bisous